Bonjour à tous et bienvenue dans ce résumé du Monthly Report d'avril. Commençons avec l'IA sociale. Côté PU, ils ont amélioré la gestion des objets utilisables, notamment grâce à l'utilisation d'un tracé qui permet à l'IA de savoir si l'objet utilisable est bloqué par un autre objet ou non. Les développeurs commencent à travailler sur la possibilité de mélanger des animations en fonction des besoins. Par exemple, lors de l'inspection d'un Gladius, s'il l'IA arrive près des moteurs, elle peut utiliser une animation qui a été créée pour un autre vaisseau grâce à un tag spécifique appliqué sur les moteurs. Les vendeurs et les barmen continuent d'être améliorés et ils devraient avoir la possibilité de sortir des objets de différentes poches en fonction des besoins. Ils ont créé un système de tags pour que les PNJ puissent répondre plus facilement aux demandes des joueurs. Ce système permet aux PNJ d'utiliser des animations et des textes génériques en fonction du contexte, peu importe ce qui lui a été demandé. De nouvelles options ont été ajoutées aux consommables pour que les PNJ puissent faire la différence entre une bouteille ouverte et fermés par exemple et aussi avoir des comportements plus adaptés. Pour finir avec le PU, la technologie de patrouille a été améliorée pour que les IA puissent mieux réagir à leur environnement. Par exemple, l'utilisation d'élévateurs, le système de transit ou des portes fermées. Pour Squadron 42, le travail a débuté sur le tir réaliste et le rechargement d'armes pour les PNJ. Cela comprend le comptage des balles par les PNJ pour qu'ils puissent recharger au bon moment. Cela permettra à terme aux PNJ d'adapter leurs tactiques de combat en fonction des munitions restantes. Cela veut dire qu'ils pourront changer de mode de tir ou d'arme. Enfin, le travail a débuté sur les vandoules concernant les animations de déplacement et l'utilisation des lances. Concernant les vaisseaux, les développeurs ont retravaillé le système d'escorte pour que les pilotes réagissent mieux aux situations de combat et gèrent mieux le vol en formation. Du support a été fourni pour les IA travaillant dans les hangars des tenanciers de barres et d'autres animations concernant les IA. Ils ont également travaillé sur le rechargement et les animations de dysfonctionnement pour toutes les classes d'armes. Le développement continue pour tout ce qui concerne le joueur, notamment la mise à terre, le body dragging et tout ce qui se passe lorsqu'un joueur est blessé ou incapacité. Concernant la mocap, les outils continuent d'être améliorés, mais les équipes ont été relocalisées vu qu'ils ne peuvent rien filmer pour l'instant. L'équipe Environnement a fait de gros progrès avec Pyro 1 et Pyro 2. Ils sont en train de créer de nouvelles géologies et de la végétation pour les nouvelles planètes. Des recherches sont faites pour créer une étoile instable et pour créer des environnements plus hostiles. Tout cela pourrait venir confirmer l'hypothèse que j'avais énoncée selon laquelle le système Pyro serait livré complet à sa sortie. Côté Squadron 42 la salle des machines du Javin a été augmentée de taille suite à des retours de sessions de test d'un des chapitres du jeu qui utilise cette zone. Le développement de la station « Acier suit son chemin. Les aires de repos progressent très bien avec l'ajout d'impact de projectiles à leur surface pour ajouter au ressenti d'abandon. A noter que ces aires de repos ne sont pas les mêmes que dans le PE. Les artistes ont fini de fignoler un des plus gros hangars du jeu mettant tout leur talent au service de la narration de cette zone hautement importante pour la campagne. Pour finir, le travail a débuté sur deux autres nouvelles zones. Le Hercule avance bien et sa phase de Greybox extérieure est maintenant terminée. Les moteurs et les tourelles sont en train d'être créés. La Greybox du pont est terminée et les autres zones progressent très bien. Le travail sur le vaisseau non annoncé continue également. Son cousin, le Mercury, fait de gros progrès aussi, puisque le cockpit et la soute sont en box. De beaux progrès sont faits sur les ailes et sur les tourelles. Les améliorations du M50 sont en phase de polish et les caissons de prisonniers du Cutlass Blue sont peaufinés. Les cheveux existants sont en train d'être améliorés et des coupes de cheveux plus courtes sont ajoutées. Les équipes sont en train de finir les uniformes d'officiers et passeront ensuite sur les autres. Sachant qu'à cause des grades de la Navy, il faut créer une quinzaine de vêtements différents. Les équipes regardent pour habiller au maximum les environnements du jeu en créant de nouveaux assets qui permettront de donner plus de vie et de contribuer à la narration des lieux. Ils ont également créé des pièces de rechange mécaniques et électriques pour les maintenances. De plus, ils ont amélioré le visuel des objets des hangars et les ont préparés pour que les IA puissent interagir avec. Les équipes ont amélioré le lanceur de grenades Behring GP-33 et ont réglé quelques problèmes sur cette arme. Le sniper de chez Lightning Bolt est en phase finale et le C-54 de chez g a été revu par les designers, ce qui a amené à la réduction de sa taille pour qu'il ressemble plus à un SMG et moins à un fusil d'assaut. Pour Squadron 42, les équipes étaient concentrées sur l'armement intégré du Javelin, ce qui inclut un nouveau canon Gatling de chez Behring. De nombreux bugs ont été corrigés, ainsi qu'une fuite de mémoire qui a été découverte dans certains services. Le système de mission dynamique commence à voir le jour et les équipes ont également fait un petit coup de main pour théâtre foire. Pour finir avec le back-end, les services concernant le l'iCache continuent d'être développés. Les différents personnages du jeu ont eu des corrections de bugs et des améliorations. Ils ont été placés dans différentes parties du jeu et leurs équipements ont été améliorés pour les prisons et New Babbage. L'équipe des Tech artistes vient de finir un nouvel outil qui leur permet de décharger du jeu les géométries qui sont cachées par d'autres vêtements. Enfin, des concepts sont en cours pour plusieurs espèces d'animaux carnivores et pour les touristes de la ville Horizon. Pour débuter, le body dragging a subi quelques changements pour que les animations soient moins dépendantes du framerate que la tête du ragdoll évite les collisions et que le corps réagisse mieux à la force qui lui est appliquée. Cela permettra d'avoir un rendu plus réaliste, puisque le ragdoll réagira plus comme un corps que comme une véritable poupée de chiffon. Côté physique, ils ont amélioré la vitesse de chargement et d'apparition des entités. Le système de vérification par zone a été optimisé et peut-être maintenant jusqu'à 5 fois plus rapide qu'auparavant. Enfin, ils se sont occupés de problèmes de physique des personnages pendant les cinématiques. Concernant le moteur, le travail continue sur la transition vers Gen 12, qui est le moteur de rendu de CIG. Certains effets Gen 12 feront donc leur apparition en jeu, et le rendu des shaders est dorénavant directement lié à l'OCS. Ils ont également permis la compilation asynchrone des shaders. Les tampons de rendu pour les mèches ont également été modifiés, ce qui permet de nombreuses facilités pour les rendus, et il prévoit bien sûr bien d'autres améliorations. Quelques améliorations au niveau des cheveux également, puisqu'un nouveau curseur a été ajouté qui permet de choisir un style poivre et sel. La brillance et la diffusion des cheveux clairs ont aussi été améliorées. Ils ont également amélioré l'adaptation aux résolutions les plus basses, qui permet enfin que les performances du GPU changent en conséquence. Les océans ont subi pas mal de changements aussi, entre autres avec la physique de flottabilité qui sera désormais fonctionnelle et l'ajout du subsurface scattering pour améliorer le rendu des crêtes de vagues. Je rappelle que le subsurface scattering est ce qui permet d'avoir de la brillance à travers une autre texture, ce qui est important pour améliorer l'effet de transparence du verre ou de l'eau. Le système de Crash handler peut désormais supporter un outil international de traçage d'événements, et possède un dossier dédié, ce qui permet de faire remonter directement les informations à CIG en temps réel. En plus de la correction de bugs pour la 3.9, l'équipe des fonctionnalités a travaillé sur des projets concernant Electronic Access, Théâtre of War et la Invictus Launch Week. Ils ont débuté la création de l'application de trading pour le Mobile Glass, avec la possibilité d'échanger des crédits entre joueurs comme priorité. L'étape suivante étant les objets physiques de votre inventaire. La conversion de l'interface vers le building block continue et l'interface du ciblage et du missile lock ont été une énorme priorité. Ils sont en train d'améliorer l'IFCS pour qu'ils gère mieux le déséquilibre des réacteurs de vaisseaux. Par exemple, lorsque l'un de vos réacteurs est endommagé, cela doit créer un déséquilibre de poussée et rendre votre vaisseau plus difficile à contrôler. Des progrès sur le docking ont eu lieu puisque les équipes ont trouvé la solution pour que les vaisseaux puissent se connecter tout en ayant une physique appropriée. Enfin, ils font quelques recherches et des tests sur l'amélioration du combat à vaisseau. Évidemment, la conversion vers Vulcan et Gen 12 continue avec un focus mis sur la capacité à créer un fil de rendu et d'avoir le moteur de rendu qui tourne. C'est une étape majeure vers l'utilisation du nouveau moteur de rendu et vers l'obsolescence programmée du vieux code. Les textures organiques utilisées pour la végétation et les roches sont en train d'être mises à niveau pour intégrer la planète Tech V4, ce qui permettra à terme une meilleure intégration des objets sur les planètes. La fonctionnalité des capteurs temps réel dont nous avons parlé dans l'inside est enfin terminée, ce qui permettra d'adapter les lumières à la rotation des planètes, même dans les stations en orbite ou encore dans des intérieurs détruits. Leur dernière tâche du mois est l'intégration du système de streaming de textures, ce qui leur permet de gérer chaque capteur indépendamment et de pouvoir gérer quand ils sont mis en veille pour utiliser à la place d'autres textures. Et bien que plusieurs zones de la 3.9 utilisent déjà ce système, il faut s'assurer que chaque zone soit optimisée et qu'il n'y ait pas trop d'impact sur les performances. La mise en place de cette fonctionnalité sera donc graduelle. Avec la majeure partie de New Babbage qui est terminée, la plupart des équipes sont passées à la ville d'Horizon. Mais ils travaillent aussi sur l'amélioration de Grimax, ce qui inclut les consoles de course, des changements de structure sur l'astéroïde et l'ajout de hangars. Ils collaborent également avec l'équipe des fonctionnalités pour s'assurer que les nouvelles zones de restriction et la tour de contrôle fonctionnent correctement. Pour Squadron 42, les équipes s'assurent de parer à toutes les éventualités durant les scènes complexes, dans le cas où le joueur abandonnerait ou engendrerait les scènes. Les équipes travaillent main dans la main avec l'équipe artistique pour peaufiner des routes alternatives que le joueur pourrait prendre dans un niveau afin de permettre une approche plus furtive ou de l'exploration. Cela inclut également une amélioration des IA durant les patrouilles. L'équipe de combat dans l'espace continue de combler les vides de plusieurs zones de jeu pour que les combats se déroulent dans des zones avec une véritable identité. Ils ont également inclus le travail qui a été fait sur le nouveau système de scan et s'assurent qu'il fonctionne correctement dans Squadron 42. Maintenant que la 3.9 a été publiée, les équipes commencent à ajouter un cycle jour-nuit à leur ville, ce qui permettra de créer différentes ambiances en fonction des heures de la journée. Il faut aussi attention à ce que les zones ne paraissent pas trop sombres ou trop brillantes. Plusieurs membres sont en train d'appliquer les mêmes fonctionnalités aux avant-postes ou dans les souterrains. Enfin, de nouvelles consoles ont été ajoutées au spatioport de New Babbage et plusieurs bugs ont été corrigés dans certaines zones. L'équipe des objets vient de finir la nourriture et la boisson et s'occupe de la correction de plusieurs bugs. Ils ont plusieurs plans pour l'avenir et quelques techniques qu'ils souhaiteraient tester dans le futur. Enfin, de nouveaux objets ont été créés pour l'équipe d'émission pour leur permettre de prototyper du contenu à venir et des nouveaux outils ont été ajoutés pour aider à la gestion des animations et accélérer les processus utilisant 3ds Max. Les équipes ont commencé l'implémentation de nouvelles consoles de raffinement. Cela permettra aux joueurs de convertir leur matériel brut en marchandises pouvant être vendues à un prix plus élevé et qui pourront servir plus tard pour du craft. Une fois que ce système sera en place, les joueurs devront se rendre à une station possédant un module de raffinement et lanceront une commande de raffinement. En fonction des matériaux à disposition ou de l'offre et de la demande, le prix pourra varier. Une fois que le joueur se sera acquitté de la somme, le raffinement débutera et le joueur pourra soit se lancer dans d'autres activités, soit se déconnecter. Une fois la commande terminée, le joueur recevra une notification et devra retourner à la station pour récupérer sa marchandise. Ils ont principalement travaillé sur différents outils concernant l'animation et accéléré les différents processus. Mais ont aussi travaillé sur de nouveaux utilisables pour les bartenders et créé de nouveaux contenus pour les IA de hangar. Côté Swadon 42, les équipes travaillent sur de nouveaux liens permettant aux animateurs de synchroniser les animations d'un personnage et d'un vaisseau. Ils s'attellent également à créer une liste de tenues pour les animateurs pour que les personnages utilisant les sièges de Capital Chic aient un minimum de clipping lorsqu'ils sont assis. Les équipes ont créé de nouveaux outils permettant la modification de personnages dans le jeu, sans que cela affecte d'autres entités. Car pour faciliter la gestion des structures de personnages, ce qu'on appelle les rigs, on part du principe que tous les humains partagent les mêmes données. Et auparavant, pour éviter les problèmes, les données étaient bloquées, ce qui empêchait malheureusement les artistes de personnaliser certains personnages. Ces outils doivent encore, par contre, être testés avant d'être implémentés dans le jeu. Les premiers essais utilisant Maya uniquement ont été faits sur des visages vanduels, et si les essais sont concluants, ils seront appliqués sur les plus de 130 têtes humaines du jeu, et pour finir seront testés dans le moteur. En avril, les équipes ont incorporé un tout nouveau système qui sera révélé dans un événement qui ne devrait pas tarder. Un nouveau composant de support de vie est en cours de développement qui permettra au vaisseau de se repressuriser si l'atmosphère a été évacuée. Cela fonctionnera bien sûr avec toutes les autres structures comme les stations ou les avant-postes. Enfin, de nombreux bugs de la 3.9 ont été corrigés, incluant un problème de débris qui devrait rendre les visuels de destruction de véhicules plus satisfaisants. Durant le début de l'année, l'équipe Interface a progressé sur l'ajout de support 3D pour l'interface Building Block, rendant la tâche plus facile pour les designers sur la création d'icônes 3D, sans avoir besoin de faire appel à un codeur. Ils ont également terminé une première itération de kit d'interface, permettant d'utiliser des composants préfabriqués faciles à retoucher pour correspondre à différentes marques du jeu. Ils sont actuellement en train de travailler avec différentes équipes pour de nouvelles interfaces concernant principalement l'atterrissage, les missiles et un nouveau système d'inventaire. Les artistes, quant à eux, sont en train de créer de nouvelles marques et écrans pour de nouvelles zones arrivant très bientôt. Concernant le PU, les équipes ont rencontré quelques problèmes sur les armes ATScaf. Le système électron que ces armes utilisent demande la création de nouvelles fonctionnalités. Les équipes ont donc besoin d'un peu plus de temps pour identifier les fonctionnalités manquantes. En parallèle, la production sur les torpilles S12 a débuté. Le développement de la propagation du feu continue. Le feu pourra se répandre en fonction des types de matériaux, comme le carburant, en fonction des surfaces ou encore des niveaux d'oxygène. Il est également prévu que le feu puisse réagir aux interactions du joueur et de l'environnement. Par exemple, le vent qui souffle ou un joueur utilisant un extincteur. Le côté aléatoire des flammes progresse bien, grâce notamment à des vidéos références permettant de mieux identifier le but à atteindre. Côté code du travail a été effectué concernant la gestion des particules et l'intégration d'une partie d'Oudini qui servira notamment pour les nuages de gaz et la génération procédurale. Concernant Squadron 42, nous avons deux fonctionnalités principales concernant les particules. La première permettant l'érosion des particules pour donner l'impression que la particule se dissout plutôt qu'un simple changement d'opacité et la deuxième étant la rotation de l'émetteur des particules à travers le temps. En gros, ça veut dire que les particules peuvent tourner comme ça. En avril, l'équipe cinématique a passé la phase de production des cinématiques. Cela veut dire qu'ils sont dans la phase où ils ajustent les dernières problématiques et s'assurent qu'il ne manque rien. C'est aussi à ce moment-là que le look IK est effectué. C'est cette fonctionnalité qui permet au personnage de suivre le joueur des yeux. Pour cela, les développeurs doivent d'abord l'activer et le désactiver en fonction des cinématiques. Là où la fonctionnalité est activée, il faut ensuite ajuster le pourcentage de prise de contrôle de système sur la performance de l'acteur d'origine, car il ne faut surtout pas que le jeu d'acteur soit perdu. Il faut donc aussi déterminer si le regard de l'acteur lors de la prise avait une signification particulière, comme par exemple un regard dans le lointain ou un regard plus insistant. L'équipe de gameplay narratif continue de progresser sur différentes scènes. Ils ont également agrandi leur bibliothèque d'animation pour les interruptions, qui se compose désormais de 14 animations pour les hommes et les femmes. Des améliorations ont été faites au niveau du pont de l'Idriss, permettant de mieux gérer les IA sociales. Enfin, quelques scènes du chapitre 8 sont rentrées en production. Ces scènes qui, à la base, devaient euh, commencer sur une seule personne délivrant un dialogue, peuvent désormais devenir un échange entre deux personnages grâce à des motion capture enregistrées avant le confinement. Voilà, j'espère que ce monde-ci report vous a plu, étant donné la charge d'informations complexe qu'il contenait, j'ai essayé de vous le condenser au maximum. Dites-moi dans les commentaires quelles infos vous avez préférées. Euh, moi, pour ma part, c'était le feu dans les vaisseaux. En attendant, je vous dis à très bientôt, et bisous des étoiles